Mieux vivre avec ses émotions, c'est cette série qui me semble aujourd'hui importante de mettre en avant. Donc je profite de cette forêt, de cet espace nature pour aller finalement se rencontrer dans notre nature, et notamment dans notre nature émotionnelle. Et pour ça, aujourd'hui, je voudrais avancer sur cette question, qu'est-ce que révèle d'important nos émotions Qu'est-ce qu'on peut dire d'important autour des émotions Et bien, comme je l'ai déjà mentionné, mais ces émotions, c'est vraiment comme des indicateurs que je peux prendre en compte sur un tableau de bord. Donc euh, sur un tableau de bord, si je suis dans un avion et que je n'ai pas appris à lire mes indicateurs verts ou rouges, ben, du coup je peux difficilement piloter ma vie. Et je crois aujourd'hui pouvoir affirmer que les émotions, c'est évidemment une boussole extrêmement importante pour pouvoir progresser et avancer. Pourquoi Parce que c'est directement branché avec votre système neurophysiologique et il faut savoir que en fonction de vos expériences de vie, de vos croyances, eh bien ces émotions elles vous alertent sur deux choses principales. D'abord, soit pour vous indiquer que ce que vous êtes en train de vivre ça correspond à ce à quoi vous aspirez parce que vous serez plutôt heureux, vous aurez donc du plaisir, vous aurez donc un sentiment d'amour, de, de, de connexion à l'égard de l'environnement, que ce soit des personnes, des actions, des projets, des situations, bref que ce soit à travers la joie aussi que stimuleront euh, justement les actions que vous menez, et puis enfin au sentiment de paix ou de réalisation à laquelle vous allez entrer. Donc ça c'est pour les parties plus positives, hein, je rappelle le désir, l'amour, la joie et sentiment de paix, qui sont un peu les, les grandes strates par lesquelles vous allez euh, plutôt évoluer. Et faites l'expérience de suivre ce qui vous met dans le désir, enfin en tout cas de suivre votre désir, euh, d'y mettre un peu plus euh, de conscience pour déterminer dans vos désirs ce que vous aimez le plus et puis enfin si vous continuez à être en lien avec ce que vous aimez que ce soit de faire la cuisine une personne un lieu un projet et eh bien vous allez mettre des actions qui sont de plus en plus positives plus en plus constructive, de plus en plus efficace, vous, vous êtes en train de tendre vers de l'excellence. Et puis enfin, le fait d'avancer dans quelque chose qui ou de progresser dans un domaine qui vous intéresse, que ce soit les relations, la cuisine, le sport, quoi que ce soit, et bien vous allez avoir un sentiment de satisfaction qui va se traduire par un sentiment d'accomplissement, de paix. Donc ça, encore une fois, c'est des indicateurs précis pour pouvoir donner, on pourrait dire, de l'inclinaison de croissance à l'égard euh, bah, de votre vie et de la manière dont vous la vivez. Et puis de temps en temps, bah, on a les alertes rouges, hein, ça aussi c'est très important de les reconnaître, pour les différentes raisons qu'on a déjà évoquées dans cette série, et qui en gros vous alertent sur le fait qu'il y a évidemment des données qui sont à prendre en compte, parce que finalement il y a un décalage, il y a une alerte rouge qui vous, a, voilà, qui vous alerte sur le fait qu'il y a de l'insécurité, de la peur, il y a quelque chose qui ne colle pas et donc du coup il faudra probablement mettre un cadre euh, plus positif pour pouvoir restructurer les choses et avancer dans quelque chose qui soit plus positif. Et donc du coup euh, de respecter des règles qui si elles ne sont pas respectées bah, vous entraîneront dans de la perte en l'occurrence euh, de la colère on passera à la tristesse sentiment de perte alors ça c'est pour les voyants rouges, hein, vert et rouge et au delà de ça ce qui est aussi intéressant à comprendre c'est que au delà de vous alerter sur ce qui vous convient ce qui vous vient pas les émotions surtout si elles se répètent régulièrement vous pouvez voir si elles sont plus rattachées, par exemple, au sentiment d'insécurité. Est-ce que vous êtes plutôt de nature à réagir beaucoup dans l'insécurité ou est-ce que vous êtes plutôt de nature à réagir beaucoup par la colère euh, ou est-ce que vous êtes dans l'agitation, euh, dans l'impatience, etc. Ou est-ce que vous êtes plutôt dans euh, la tristesse, la dévalorisation, etc. Où est-ce que ça navigue le plus souvent quand vous n'allez pas bien dans votre vie Et du coup, et c'est la deuxième chose essentielle, qu'on peut euh, traduire à travers les émotions, c'est les croyances qui sont là en arrière-plan et qui se sont construites, elles, sur des réalités que vous avez vécues. Moi-même, par exemple, j'ai beaucoup été dans la dévalorisation, ça veut pas dire que je l'ai été, mais j'ai cru être dévalorisé parce que eh j'avais peu de considération de moi-même, je pensais qu'il fallait que je performe pour réussir et être admiré, et donc du coup, j'étais beaucoup dans « je ne suis pas à la hauteur »,« je n'arriverai pas »,« les gens ne m'aiment pas etc. », etc. Et ça, c'est des croyances, du coup, ces sentiments de rejet, ces sentiments de peine, euh, ces sentiments d'isolement, etc., ils naissaient, finalement beaucoup plus des croyances qui sont en arrière-plan que des réalités que je vivais. Et c'est ça le deuxième point important que je crois que nous révèlent les émotions, c'est justement les systèmes de croyances quand ça se répète, les systèmes de croyances qui valent le coup d'être remis au jour pour être modifiés. Pourquoi Parce qu'un système de croyance, ça se construit sur des événements que vous avez vécus et qui conditionnent les événements futurs. Donc voilà, ça c'est la deuxième voie importante et je vous invite si vous sentez que c'est un thème sur lequel vous avez envie de progresser pour vous ou en vue d'aider d'autres personnes, c'est un thème sur lequel je vous invite à nous rejoindre parce que c'est vraiment un domaine très, très important pour évoluer, croître et puis surtout aider les autres à reprendre leur place dans leur vie. Merci encore pour votre présence et puis on continue sur cette belle série concernant la manière de gérer son quotidien, et notamment son quotidien émotionnel. Merci à vous et au grand plaisir de vous retrouver.